j'avais envie de créer un restaurant qui serve aussi des producteurs locaux. Je suis Loïc Loust, j'ai fondé le restaurant Le Jardin. C'est un restaurant ouvert sur la cuisine du monde qui participe à une économie locale. On essaie de travailler un maximum avec les commerçants et les producteurs locaux. Au détour d'un périple en, en vélo qui me fait faire une étape à, à Saint-Valéry, on voilà, a balade dans la ville, c'était une ancienne, une ancienne friterie. On est, est rentré pour prendre un verre, on a appris que c'était à vendre. Ce que j'ai aimé, c'est l'agitation de la ville. Et, et dès qu'on rentrait rentré dans le jardin, ben on est rentré dans un jardin dans un, dans un, dans un très calme, très serein. La Société Générale m'a accompagné depuis le début. C'est grâce à eux que j'ai pu signer mon compromis de vente et puis l'achat. Ils ont été là dans la phase de travaux et puis dans la phase maintenant de, de développement. Effectivement, au démarrage, c'était le lancement d'entreprise, de c'était connaître la clientèle, sur quoi on allait pouvoir s'orienter. Maintenant, on arrive à un stade où, effectivement, on peut imaginer la RSE, essayer de caler nos valeurs, notre économie. Ça passe évidemment par la valorisation des déchets, la bataille du carton. Dernièrement, les confinements nous ont permis de nous repositionner sur ce qu'on avait vraiment envie. Du coup, on a, on a créé cinq chambres d'hôtes et la création aussi d'un bar à wrap, de vente à emporter. Le projet, c'est de pouvoir créer notre propre potager, maintenant, de manière à valoriser donc nos déchets, nos circuits courts. C'est vous l'avenir, Société Générale.